سعد الله أيامكم و انت تصحيح العائزه Ce <تصفيق> que je conteste, c'est de dire que l'État, que l'islam est religion d'État. le droit, le droit du culte, Si quelqu'un veut être bouddhiste, c'est justement. C'est ça la contradiction. Moi je sais que géologiquement, mm -hmm. la Terre s'est formée très très lentement. Et d'un moment que les nous ont fait bien, machin, pour arriver aux dinosaures. D'ailleurs, je ne sais pas si Dieu existait. Parce qu'il n'est apparu, apparu qu'au moment où l'homme a commencé à, à s'exprimer. Ah, ouais. ouais. ouais. ouais. ouais. ouais. Ensuite, Et là, il le nous envoie donc tout un, tout un, tout un prophète. Ensuite un autre, et un troisième, c'est pas dans les attributs de quelqu'un qui est omniscient Sa parole est sacrée, sa parole répond à tout. Et là on a l'impression qu'il faisait des œuvres de informatiques Moïse 2.1, 2.2, c'est comme le mécénat. À ce moment-là, il se crée des postures un peu hypocrites, dans laquelle à la télévision française par exemple. Des rabbins et puis des, des prêtres sont là, la vie est belle, on est tous frères, alors qu'il y, y a une hypocrisie latente. Comment est-ce que tu peux te réclamer d'un seul Dieu, et c'est le même, et s'en tenir chacun à son prophète C'est pas, pas logique. Donc, après, de, devant tous ces remous, je me suis questionné, je me suis dit, moi, le Dieu auquel je crois, à mon avis, il est, il est plus beau que celui qu'on me propose. Et donc, je peux aller à sa rencontre. Peut-être vers d'autres chemins que celui-là.